Youtube Le retake a été re-up. C'est une folie, c'est une tuerie. Il one-shot. Je laisse regarder la game. Cette arme est trop simple. Bisous. Remarque, j'ai un retake aussi. Alors, C'est la, la peste ou le choléra, quoi. Oh. Fils de pute de merde Non Mec je viens de me faire piquer par un Putain fais chier Je viens de me faire piquer par un moustique moustiqueur Mais genre sous mes yeux Genre euh, au spawn j'ai tourné la tête Je l'ai vu en train de me piquer J'ai buté le mec il était plus là Et j'ai un, un gros truc rouge sur l'avant-bras la, sur Je me tape des putains de moustiques Et oui en hiver vous avez bien entendu Des putains de moustiques Le fils de pute Oh, je, me suis... je viens de me faire ken là, les gars. Réussir à win une game soit avec une dragonneuve, soit avec un retech. Je... je crois que j'ai les deux armes en. Je, je crois que j'ai les deux armes, les gars. En choix un peu plus tacticien, c'est grosso modo avoir la... le choix entre la peste et le choléra. Là, je viens de prendre la peste. Du coup, je vous présente Riri, Ritek pour les intimes, issu d'une formation de coiffeur à la base. Ritek a nous montrer tout ce qu'il savait faire avec ses doigts. Vous vous en souvenez de cette émission, les gars, ou pas Tu sais, ils sortaient tous d'un bus, ces enculés, là. Next, putain, next, les gars, next Je crois que j'ai un headshot à mettre là d'ici 3-4 secondes. TTV. Omahabix. Ouais. Ouais. Bien joué gros. Allez les gars, vous avez cru que je rigolais avec mon arme Deux balles, deux morts. Hein. Retake balle explosive M'amène <rire> Vous aviez cru que je l'avais équipé comme une petite fille C'est mal me connaître, chat. Ça tue pas, ça pulvérise. En fait, une fois que ça touche, ça explose. C'est sûr que c'est... En termes de, de... violence, on est quand même sur quelque chose de gaillard, tu vois. Tu vais à monter à l'étage. Tu vas venir à la, à la fenêtre tu, tu veux me dire coucou Tu veux me dire coucou Je sais que tu veux me dire coucou Dis-moi coucou Dis-moi coucou dis, coucou. dis coucou à Yanou Oh merde Oh merde Merde Merde C'est un sniper ça là-bas qui me regarde Alors attends Gros j'ai plus de balles Arrête de tirer, enfin tire pas. T'as un peu, attends un peu. Ok. Je t'ai touché. Cible marquée. Allumez-les. Ah ça fait bizarre les gars. Bon, il met un peu de deux heures à viser, c'est le tout petit inconvénient de cette arme. Mais on est, on est quand même sur quelque chose de... Fait qu'il rigole pas, quoi. Mais non Il s'était échappé les gars Il s'était échappé Il était sur la route Mais qu'est-ce qu'il fait sur la route Mais mon, mon cher Timmy Airshot Airshot Si je tiens à tes pieds Tu meurs C'est moi que le serveur est en train de cramer là abuser abusé le temps que ça met à scoper, quoi. Mec, tu, tu le vis que ce mec est en vie grâce à. Ce mec est en vie, mais grâce à une chatte qui est. surdimensionnelle. Genre. C'est. C'est limite illégal d'avoir une si une, une, une grosse touche que ce mec-là. Pas possible en vrai. Et pourquoi, pourquoi est-ce que le cancel slide bug avec cette arme C'est parce qu'elle est trop lourde ou c'est parce que le serveur il lag semble le dire hmm. J'ai quand même le raison que ça lag. <rire> Comment Mais monsieur, je ne vous vois pas. C'est. Non euh... mais ça fait deux fois que tu me touches, gros, mais d'où tu me vois C'est quoi Je vais partir sur la droite. Mais non. Je vais mourir là. Le pourcentage de, de survie, il est giga faible, non de me viser, les gars. Et si je fais des gros clics droit, clic gauche, ça part carrément pas au bon endroit. Ah, oh, ça, merde, ça fait chier, ça part de travers, les gars. J'ai fait que 5 kills, les gars. J'ai l'impression d'en avoir fait plus. Mais lol. Regardez, <rire> Prenez le stream hacker les gars C'est pas mort là Ce putain de stream hacker les gars. On aurait quand même gagné hein. C'est ton clone. Après c'est mon clone qui, qui est caché à l'étage du shop sur lequel je compte aller. Comme par hasard. Et qui balance une termite à la seconde où je monte dans la bagnole. Parce avant de pouvoir faire un vrai fight contre un bouclier. Tu dois lui faire cracher ses deux paras et ses deux termites. C'est pour ça que c'est un jeu d'échecs. c'est qui décide de balancer quoi en premier, etc. Tu vois c'est. En vrai c'est giga réfléchi. Le jeu de la dame. Exactement. Très bonne référence. Très très bonne. Euh... On est zone 2 les gars, il reste 30 personnes. C'est vite descendu. Très très vite. On a Ricky les gars à les tuer. Ricky Spanish. Enrique Spanish Ok mais on a une frappe à dispersion qui pop avant Il y a du monde, les gars. Mais non, monsieur Nod, comment allez-vous Les combats kangan Je me suis rarement déplacé avec une arme aussi lourde, les gars. Je vais, je vais, je vais me sentir revivre quand je vais pouvoir reprendre une vraie arme. Mais sinon, ouais, la, la game de pillage que j'ai lancé, elle est sympa. Vite tes poches. Ah, vous avez vu derrière moi, les gars Regardez derrière moi, les gars. Hop là, vous l'avez vu Il a déconnecté instant, c'était quoi son pseudo à celui-ci Je fais n'importe quoi les gars avec, euh, avec ce quad, je m'en rends compte. Hein. Cette game du non respect... Ah bah quand tu dois aller dans le gaz pour tirer sur quelqu'un c'est... Euh... Tu imagines ma seule cover c'était le gaz. <rire> regardez, regardez les gars. Ça c'est le klaxon du bait Il suffit de klaxonner 7 fois... 12 fois. Bon, bien qu'un fois Ça veut dire qu'il va se relever dans 3, 2, 1. Oh ça aurait pu marcher hein. On continue, chat. On est en fin de game. Hein. Zone 5. 6 personnes. C'est pas c'est pas très euh, safe de rusher, chat. Mais... Euh, n'aime pas jouer safe. Ça joue sa vie, chat, hein Heureusement que je suis là pour rusher un peu quand même. Je suis en train de tout clear instantanément. Pour essayer de. de dodge les, les possibilités de. de roquettes. Bouge pas, bouge pas. Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Je suis en train de. Okay. Ça, ça, ça c'est une, une rota gratuite Grâce à cette frappe Je me, je me permets de rotater J'ai plus de plaques Ce qui veut dire vraiment que là On est en fin de game S'il se met sur le caillou Il a entre guillemets ce qu'on appelle la power la pose power Mais pour de vrai ce qu'il a C'est euh, Je dirais bien la défaite Là il est paralysé Je peux le tuer je reparalyse pour être sûr et on part sur une exec classico. Première win de la soirée, chat. Retek. En vrai de vrai, chat, euh... c'est de la merde le -tech, hein, Il faut pas le prendre. Hein. Genre vraiment, il faut pas le prendre. Hein.